C'est un trou de verdure où chante une rivière Accrochant follement aux herbes des haillons d'argent Où le soleil de la montagne fière Lui, c'est un petit val Qui mousse de rayons Un soldat, jeune Bouche ouverte, tête nue et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Oh. Il est étendu dans l'herbe sous la nue. Pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls. Il dort Souriant comme sourirait un enfant malade Il fait un somme En somme Nature, berce-le chaudement, il a froid Les parfums ne font pas frissonner sa narine Il dort dans le soleil La main sur sa poitrine, tranquille Il a deux trous rouges au côté droit. Il dort sous le soleil. La ma main sur sa poitrine. Tranquille. La deux trous rouges au côté droit.